Est-ce que cette première saison vous a parlé oui. Est-ce que vous êtes retrouvé un moment ou un autre dans cette saison oui. Est-ce que vous comprenez que c'est une saison difficile Et que ceux qui sortent de cette saison entendent le Seigneur. Oui. Ils ont une maturité que les autres n'ont pas. Oui. Continuons deuxième saison mais juste avant je tiens à rappeler une chose importante avec Kérit Kérit c'est une tranchée ça sépare c'est donc une frontière nos saisons s'enchaînent on est d'accord nos saisons se succèdent les territoires géographiques se succèdent aussi. De la même manière, une nouvelle saison appelle un nouveau territoire. Et lorsque tu te trouves proche de la prochaine saison, tu te trouves proche d'une nouvelle localisation. Il y avait des gens qui ont levé la main pour déménager. Est-ce que vous faites le rapprochement Si tu es chrétien et que tu veux changer de domicile, ce n'est pas comme toi tu veux, c'est comme lui ouais. il veut. Amen. Amen. S'arrepta dans le territoire de Sidon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que Sidon, ce n'est pas un territoire où le nom de, du Seigneur est glorifié. Ça appartient à Sidon. Et il y a un roi sur Sidon. Qui est le roi de Sidon Est-ce que vous savez Le roi de Sidon, c'est Et Baal. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres messages. Et je n'ai pas fini de vous en parler. Mais Et Baal, c'est celui qui reconnaît que Baal est son Dieu. C'est un haut prêtre de Baal. Et cet homme, il a une fille. Est-ce que vous connaissez son nom Jézabel. Jézabel. Jézabel, c'est la femme de... Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure Élie va parler à un roi. Comment s'appelle ce roi Est-ce que vous comprenez le lien Que Dieu a un plan. Et que quelle que soit ta saison ou ta galère, tu es dans la galère de Dieu. Amen. Si Dieu est dans ta galère, ta galère est glorieuse. Amen. Elle sera glorieuse. Et elle finira glorieusement, comme Elie a fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Ça veut dire que quand par la grâce de Dieu, tu es devenu chrétien, et que tu ne t'es pas enfui de Kérit, tu te dis, bon, c'était galère, ça va peut-être aller un peu mieux. Mais non Parce que qu'après vient vient Sarepta, et Sarepta de Sidon, c'est le haut lieu de la sorcellerie. Ça veut dire qu'après la solitude intérieure, tu rentres dans un champ de bataille. Tu t'approches d'une frontière pour entrer en plein cœur d'une galère encore plus grande. Mais la galère encore plus grande... Ce n'est pas le même homme qui va y faire face. C'est l'homme extérieur qui a affronté Kérit, mais c'est l'homme intérieur qui va affronter Jézabel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à avoir l'être intérieur supérieur à l'homme extérieur Amen. Un roi 19, deuxième saison de Élie. Entre temps, Élie euh, a éradiqué tous les faux prophètes. Il a atteint l'apogée de son ministère. Pourtant, ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que je peux continuer Oui. oui. oui. Un roi 19, 1 roi 19.1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie comment il avait tué par l'épée tous les faux prophètes qui pour Jézabel étaient des vrais prophètes puisque la vraie sorcellerie c'est appeler le mal bien et le bien mal ouais. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que quelqu'un spirituellement a déjà eu un contrat sur sa tête Est-ce que vous êtes déjà senti spirituellement en danger, visité dans des rêves, attaqué la nuit, étouffé dans votre lit C'est l'étape après Kérit. Si vous avez dit oui, c'est l'habitude. On sent que c'est le quotidien de certains. Premièrement, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que vous n'appartenez plus vraiment à ce monde. Et deuxièmement, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça, c'est inadmissible. Ça doit cesser. Les tentatives d'intimidation sont des marqueurs que nous sommes au bon endroit, qu'on combat le bon combat. Amen. Mais te faire étouffer toutes les nuits, pourquoi Pourquoi Mais pourquoi tu n'es pas en colère, d'une bonne colère, qui t'a forcé à te réveiller Comment accepter un truc pareil Tu vas dire j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai vu tout le monde. Ça veut dire, est-ce que Dieu est menteur Non. Ça veut dire qu'il y a une séparation qui n'a pas été faite. C'est pas plus compliqué que ça. Le diable n'est pas puissant suffisamment pour aller au-delà de ce que Dieu permet. Amen. La frontière du sang de Jésus est infranchissable. Amen. Si ça passe c'est que tu ne sais pas. Si ça passe, c'est que tu ne veux pas. Si ça passe, c'est que tu es dans l'ignorance. C'est pas une accusation, c'est le moyen d'ouvrir les yeux pour changer ce qui doit être changé. C'est pas un poids de culpabilité, c'est une libération qui doit t'amener à comprendre qu'il y a une solution. Et que si tu ne l'as pas trouvée, c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit, tu n'écoutes pas les bonnes personnes, mais surtout, avant de dire que c'est les autres, tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Parce que l'Éternel qui demeure chez ta voisine, chez ton voisin, et qui ne se fait pas étouffer toutes les nuits, c'est le même esprit qui demeure en toi. Si Élie est un homme comme nous, tu es un homme, une femme comme lui. Ça veut dire que sa grâce, c'est ta grâce et que la grâce de Dieu ne peut être remise en question. Élie voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Je vais partager avec vous quatre points que nous connaissons tous. Dans cette deuxième saison de Sarepta, c'est-à-dire la saison d'une guerre, d'une oppression, d'une galère intense quotidienne. Quand quelqu'un menace ta vie, tu dors pas bien. Quand quelqu'un menace ta vie, tu ne sors pas tranquille. Quand quelqu'un menace ta vie, tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un qui t'attend à n'importe quel endroit, qui ne va pas menacer ta famille, qui ne va pas menacer ceci ou cela. Ça veut dire que tout se dérègle à l'intérieur de toi. Ça veut dire que ta foi, que tout ce que de Dieu tu n'arrivais pas à recevoir déjà seul, dans le combat. Là, tu t'es plus seul. T'as le diable sur tes côtes, sans arrêt, pour t'éteindre, pour éteindre l'appel de Dieu sur ta vie. Vous êtes sûr que je peux continuer <rire> Élie, voyant cela, qui est un homme comme nous, se lève et s'en va pour sauver sa vie. Il a oublié les exploits du passé. Il ne pense qu'à lui... La fatigue, l'instant T, il en peut plus, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et il y a encore une femme qui veut éradiquer sa vie. Est-ce que Elie est faible Elie est quoi Un homme comme Ça veut dire que dans sa faiblesse, tu te retrouves. Dans l'oppression, tu te retrouves. Et c'est normal. Et Dieu n'est pas en train de faire des reproches à ta foi. Dieu te dit, tu es juste un homme, mais moi, je suis juste ton Dieu. Amen. Amen. Amen. Il s'en va pour sauver sa vie. Premier barrage de la saison, l'oppression. L'oppression, c'est ce qui te fait prendre des décisions de fuite. J'ai trop peur, je cours, je vais foncer dans le mur, je vais tomber, je vais me casser un truc, mais je fonce à cause de l'influence de l'oppression. Il arrive à bercheba qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Ça veut dire que l'oppression te conduit à un autre état, qui est l'état où tu as besoin des autres, mais tu les retranches de ta vie. Tu as besoin des autres mais tu ne supportes plus leur présence, tellement l'oppression t'a broyé. Et lorsque l'oppression t'a broyé, l'oppression t'amène à l'étape de la dépression où tu ne veux plus rien entendre, plus voir personne et tu t'isoles. L'isolement et la solitude, pas celle de Dieu. Pas celle de Kérit, mais celle de Sarepta, là où l'ennemi veut ta peau. Et si tu ne fais pas quelque chose, il va l'avoir. Dieu tient notre vie dans sa main. Je donne souvent cet exemple. Si je me jette par la fenêtre, j'interfère dans le plan de Dieu. Dieu peut me sauver, mais Dieu peut respecter mon choix. Et le plan de Dieu s'arrête là pour ma vie. Est-ce que ça pose un problème à Dieu Non. Dieu accomplira sa volonté parfaite avec quelqu'un d'autre. Mais au dernier jour, il va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait Comme à Kérit, il y a toujours deux chemins. Un moment où Dieu nous dit, bon et fidèle serviteur, et un moment où Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu n'as pas discerné les lieux et les saisons de ta vie, pour me trouver. La dépression où Elie va laisser son serviteur. Quand on est déprimé, on nourrit soi-même la dépression. On aime ce qui ne va pas. Parce qu'on n'existe plus qu'à travers ce qui ne va pas. On est tellement vide et rien, que... La souffrance nous permet de vérifier qu'on est encore vivant. Et on se dit, bon, finalement, c'est pas mal. Et après, on se ment en disant que Dieu nous envoie cette souffrance. Et que c'est une épreuve dans laquelle nous tenons ferme. C'est une épreuve dans laquelle Dieu, le, le diable, brûle ton temps pour t'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que c'est clair Lui, euh, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, donc il est passé par l'oppression et la dépression, il continue sa route seul dans le désert. Il s'enfonce dans la solitude et l'isolement, dans un désert où on ne va plus le retrouver. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur ». Que mes pères, quand tu es enfant de Dieu et qu'il y a une pensée de mettre fin à ta vie qui te traverse, tu peux être déprimé, tu peux être abattu, humainement, découragé, attristé. À partir du moment où tu prends plaisir à, imager, à imaginer ta vie s'arrêter, c'est que le diable est derrière. Amen. Et il vient avec la mort, mais pas seulement la mort, il vient avec un esprit de suicide. Le combat du diable contre le chrétien passe par l'esprit d'oppression, l'esprit de dépression, qui sont ensemble, ils marchent ensemble. Un cercle absolument vicieux, te faisant passer de l'un à l'autre jusqu'au suicide. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Quand on est chrétien, généralement on ne se suicide pas. Mais ce n'est pas pour ça que le diable abandonne. Il sait que tu ne vas pas te suicider, donc il va te proposer une alternative qui est un doux suicide. Ça s'appelle la fuite. Et Elie va fuir sa vie sans bouger, comment En s'endormant sous un genêt. C'est là où tu dois choisir si le genêt, l'arbre dans ton désert qui t'amène un peu d'ombre, c'est Dieu qui l'a placé ou si tu vas autoriser le diable à s'en servir. C'est là où tu vas devoir, ici et maintenant, choisir entre le réveil ou la mort. Le réveil ou un doux sommeil qui t'amènera dans la tièdeur et qui te fera sortir par la bouche de Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Et je voudrais vraiment vous inviter maintenant à comprendre une chose. J'arrive doucement à la fin de ce message. Est-ce que vous avez... La force de oui. tenir jusqu'au À cet instant précis, Elie va avoir le choix, le propre choix, de décider comment il va voir la suite et comment il va définir son environnement. Dans cette deuxième saison, soit sa vie s'arrête, soit il repart pour une troisième j'ai dit que dans la volonté de Dieu il n'y a pas deux saisons, il n'y a pas une saison il y en a trois le diable va essayer d'empêcher ces trois saisons et si tu vois dans ta vie qu'il y a un blocage qui t'amène à la mort, réjouis-toi ça veut dire que Dieu est derrière Amen. pour te soutenir Amen. aussi vrai que le désert est un lieu de mort, de solitude et d'isolement. Le désert, c'est le lieu où Dieu se révèle au prophètes. Là où il parle, parce qu'en hébreu, le mot désert, c'est le même mot pour la bouche. Ça veut dire que dans le désert se trouve la bouche de l'Éternel. Dans le désert se trouve le bouche à bouche de Dieu. Dans la sécheresse du désert se trouve le souffle de vie venant de l'éternel. Dans le désert se trouve la subsistance de l'aigle qui donne la becquée aux aiglons. Ça veut dire que tu dois traverser ce désert. Tu dois t'asseoir sous le genêt et tu dois accepter les réalités du désert. Pour trouver Dieu, tu dois faire face à la réalité terrestre pour ouvrir une frontière invisible. Est-ce que vous me suivez Soyez attentifs encore un peu plus. Et dans l'Esprit, Saint-Esprit, soutiens-nous. Soutiens-nous en ce mois de janvier. Ça veut dire que le désert est un lieu de mort pour celui qui est aveuglé par l'oppression, la dépression, le suicide et la fuite. Mais c'est un lieu de vie pour celui qui sait reconnaître l'éternel. C'est le lieu où Dieu va te donner son oxygène et l'atmosphère du ciel par un bouche à bouche. C'est dans le désert de Dieu seulement que se trouve l'ombre d'un arbre. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un et à plusieurs qu'il y a un arbre dans ton désert. Amen. Un arbre pour t'asseoir et réfléchir comme Jonas. Et plusieurs, aujourd'hui, ce message n'est pas pour vous sortir de cette saison, mais pour vous aider à trouver l'arbre qui, qui va vous permettre de traverser la saison dans laquelle Dieu vous a placé. Pas le diable, mais Dieu vous a placé. Il y a un arbre dans ton désert pour t'asseoir à l'ombre, quelques instants, pour réfléchir et pour écouter. Trouve-le, tu dois le trouver. Dans l'appel que l'Esprit fait à l'Église aujourd'hui, c'est un ordre, tu dois subsister dans le désert et trouver cet arbre. C'est dans le désert de la présence de Dieu seulement qu'un prophète est suffisamment dans une foi confiante pour oser demander la mort. Parce qu'il y a ceux qui demandent la mort pour fuir et il y a ceux qui demandent la mort pour rejoindre le Seigneur. Celui qui demande la mort pour rejoindre le Seigneur est à la frontière entre la, mort, la puissance de la mort et la puissance de la résurrection. Celui qui s'aventure jusqu'à là n'aime pas sa propre vie. Il est prêt à la perdre pour voir la véritable émerger. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis Est-ce que ce message par le Saint-Esprit met en mouvement quelque chose en vous qui vous donne la force, et la volonté et l'obstination d'aller plus loin que là où votre corps peut vous porter. Dans le désert de Dieu seulement, se trouve le nécessaire pour que l'âme d'un homme soit suffisamment confiante en l'invisible pour dire Seigneur reprends-moi tout de suite, ici et maintenant. J'aime ce monde, j'aime tout le monde, mais toi je t'aime à un niveau supérieur. Fais-moi disparaître. Enlève-moi. Parce que celui qui est à ce stade ne meurt plus, il est enlevé. Comme Enoch, il avance sur la terre. Et d'un seul coup, il ne meurt pas, il ne fut plus. On ne le trouva plus, ni aucune trace de lui. Parce qu'il était, et d'un seul coup, il est passé à travers le voile avec son corps physique. Sous quel angle tu vas choisir de voir 2023 Parce que Élie va s'assurer de toucher le fond dans la présence de Dieu. Il y a un moment où si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans leur plénitude, tu dois arrêter d'essayer de remonter, tu dois creuser au fond. Tu es dans une galère, tu vas vouloir plus de galère parce que tu as compris le mécanisme spirituel de la souffrance qui en elle-même n'apporte rien mais en Christ produit la vie parce qu'il est écrit il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert celui qui a souffert n'est plus étonné ni apeuré par l'extérieur celui qui a souffert à un niveau en restant vivant, est mort, pas de l'extérieur, mais au-dedans de lui. Et c'est cette mort qui plaît à Dieu. C'est cette séparation que Dieu cherche et que nous fuyons. Et si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fui l'épée de l'Éternel. Sous quel angle vas-tu choisir de voir le reste de ta vie et de tes saisons parce que ces saisons vont se répéter, ces lieux vont se répéter. Ils changeront d'aspect, mais la réalité spirituelle derrière, c'est ta vie chrétienne, c'est ta marche avec le Seigneur. Ceux qui ont compris ces choses, cherchent les dons et les ministères comme appui et pas pour vivre à leur place. Élie va simuler la mort par le sommeil. Parce que Élie va refuser de voir, de voir le verre à moitié vide. Il va choisir de le reconnaître à moitié plein. Il va choisir d'engager une troisième saison. Est-ce que je peux continuer ou je m'arrête là Et voici, alors qu'il dort il ne peut pas se suicider, mais il cherche Dieu. Il ne veut plus fuir sa vie, il veut trouver Dieu. Plus que n'importe qui. Il a traversé oppression, dépression, suicide, fuite. Et il est prêt à les appeler par leur nom. Il a triomphé d'elles. Il s'endort sous le genêt En espérant que Dieu le prenne. Parce qu'il a confiance en Dieu. Et voici un ange le toucha. C'est à cet endroit précis que sa vie et que tout pour lui va basculer. Lève-toi et mange. À l'instant où tu ne peux plus rien faire, une voix venant de nulle part, un être invisible, une capacité surnaturelle, un événement inexplicable, va percuter ta vie pour te dire reprends ta route c'est pas fini c'est fini pour toi c'est maintenant que je vais pouvoir commencer à faire quelque chose quand tu es vide de toi Dieu va pouvoir te remplir de lui même il regarda il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se recoucha. Celui qui cherche Dieu ne cherche pas les anges. Celui qui cherche Dieu ne cherche pas le miracle. Celui qui cherche Dieu ne cherche pas les sensations de l'onction. Celui qui cherche Dieu cherche Dieu pour lui. Et rien n'est comparable. Dieu n'est pas remplaçable. Dieu n'est pas le chewing-gum de l'Église, il est l'époux de l'épouse. C'est pourquoi, Élie va voir l'ange, il va voir une nourriture physique surnaturelle. Et il va dire, je vais me recoucher. Je ne veux pas de ça. Toi, l'ange, tu es un ange, tu m'impressionnes pas. C'est Dieu seul que je veux. Parce que mon nom reflète sa gloire. Parce que dans mon ADN, toutes mes cellules crient que l'éternel est Dieu lui seul. Amen. Là où l'homme naturel voit oppression, fuite, dépression, isolement, suicide et mort, l'homme spirituel voit un engagement radical et une foi absolue. Une persévérance et un abandon total de sa vie sur l'autel et c'est là que Dieu intervient. Élie s'est endormi, mais celui qui s'est réveillé c'est l'homme spirituel. Élie a fui devant Jézabel, mais celui qui s'est réveillé c'est un lion. C'est un être surnaturel Amen. qui oblige le naturel à marcher à sa suite. Le réveil qui demeure, c'est les temps, l'espace, les circonstances, les personnes, les administrations, le corps, la médecine, tout ce qui se trouve autour de nous, qui fléchit devant nous, de, qui fléchit devant la révélation de Dieu. C'est là où tout le monde redistribue les cartes. C'est là où on abandonne ses projets et où on se dit, jamais je n'aurais pu croire si je ne l'avais vu. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Cette révélation est trop grande pour moi. J'abandonne ma vie, je rentre dans la sienne. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie va se lever, parce qu'il va être réveillé une deuxième fois, mais surtout parce que l'ange va lui annoncer qu'il y a un chemin. Et Elie va trouver la force de se relever, la volonté de se lever. Parce qu'il va se dire, au bout du chemin, il y a Christ. Au bout du chemin, il y a celui que mon cœur... Il se leva, mangea et bu, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là il entra dans la caverne, il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel. Lui fut adressé en ces mots, que fais-tu ici Élie. Est-ce qu'on peut se lever On va tous se lever. Et on va se positionner face à l'appel solennel que le Seigneur fait en ce mois de janvier. Parce que aujourd'hui, écoutez-moi bien, aujourd'hui, pour ceux qui prennent le train, le train s'arrêtera à l'enlèvement. Le train, la destination de ce train, c'est l'enlèvement. Ta vie spirituelle va prendre la direction verticale. C'est la volonté de Dieu. Pour ceux qui sont ici, vous n'êtes pas tous obligés de rentrer. Vous n'êtes pas tous sensibles à cet appel. C'est entre vous et Dieu. Mais croyez Quand vous touchant Dieu, va déposer en vous l'allumage nécessaire pour rallumer un feu qui ne s'éteindra jamais. Amen. On dit souvent que les prophètes sont des gens bizarres. Mais Élie le prophète est un homme comme nous. Ça veut dire que si l'homme comme nous est prophète, l'Église est prophétique. Ça veut dire que l'Église est bizarre si y est bizarre. Ça veut dire que, si on dit souvent que les prophètes sont des gens un peu dépressifs, ça veut dire que la dépression ne vient pas des hommes. Elle vient de Dieu et elle est donnée aux enfants des hommes pour appuyer sur le bouton du désir de Dieu. La dépression que Dieu permet dans ta vie n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te faire toucher Dieu. À la frontière spirituelle, séparant vie et mort, sur le fil du suicide. Est-ce que vous comprenez que la frontière, il n'est plus aux frontières entre deux régions, il est à la frontière de l'invisible. Est-ce qu'on peut prier quelques instants Est-ce que la louange peut prendre euh, le chant de tout à l'heure Monte ici. On va prier quelques instants en langue, s'il vous plaît. Et on va accompagner ces quelques phrases que j'ai encore à partager avec vous. Et on va demander au Saint-Esprit de venir prendre ces mots et nous transporter avec. Est-ce que quelqu'un a envie d'être transporté amen, amen, amen. Commençons à prier en langue. Commençons à prier en langue, à chanter en langue, à faire ce que tu veux, mais commence. À montrer au Saint-Esprit que tu es disposé. Que tu n'es pas ici pour plaisanter, pour rigoler, mais que tu viens prendre une part qui est la tienne que Dieu a en réserve pour toi, Allez, pour oui, continuer oui. le chemin jusqu'à Horeb. Sans oublier qu'Horeb n'est pas ta destination. C'est juste une étape. Fermez les yeux, fermez les yeux et rejoignons le texte biblique. Cette parole vivante où se trouve Élie, l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie, à la frontière entre spirituel et naturel, qui sépare la mort de la vie au fil de la tentation. Élie va quitter le territoire des vivants et du tangible. Et il va embarquer. Écoutez-moi bien, Élie est l'homme qui va trouver le moyen d'embarquer avec son corps dans le monde spirituel. Cette zone où les hommes se taisent et où les anges ne parlent pas encore. Cette frontière dont j'ai parlé frontière de rupture et de séparation, ce gouffre fait par la main de Dieu seul, appelé désert dans lequel se trouve la bouche de Dieu pour toi, l'oxygène du ciel pour toi, l'eau vive qui coule, prête à jaillir de ton sein, jusque dans la vie éternelle, un pied dans le naturel, un pied dans l'invisible, là où tu disparais, c'est là que Dieu t'appelle aujourd'hui, toi qui écoutes ma voix et la voix qui met en mouvement ma voix, c'est le temps d'ouvrir les yeux à la frontière des mondes et de prendre une décision pour la suite des temps et la suite de ta vie. C'est le temps d'entrer dans ta troisième saison, celle de l'enlèvement, celle qui te prépare vraiment à l'enlèvement, où tes ressources viennent du ciel et se déversent en abondance dans le tangible de la terre et du naturel. C'est le temps à la suite d'Élie, et nous savons qu'il y a plus qu'Élie de suivre son chemin à travers le voile à travers le voile de l'invisible. Celui qui est passé avec son corps physique nous montre le chemin. De l'autre côté, un ange viendra lui dire de repartir, donnant à son corps physique une nourriture céleste, anormale. Son corps physique va abriter la nourriture du ciel. Manger dans la Bible, c'est communier. Le corps physique délie avant Christ, en préfiguration de ce que Christ va faire, va communier avec le ciel, arracher une part du ciel et l'incarner dans un corps d'homme. Le mettre en mouvement sur la terre. C'est à cet instant précis qu'Élie va toucher la capacité d'Enoch à disparaître. Ouvrez vos oreilles. Quiconque entend cette voix, l'Éternel parle à tes oreilles. Passe par tes oreilles et vise ton cœur. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, ton présent, ton futur, tu dois passer à travers le voile. Tu dois passer à travers le voile. Tu dois passer à travers le voile. C'est la volonté du Seigneur pour toi. C'est la volonté pour l'Église d'aujourd'hui. C'est la volonté personnelle de Dieu pour nous, pour ses enfants, que nos yeux, comme Élie, percent l'invisible, au prix de Kérit, au prix de Sarepta, au prix d'une saison, au prix d'une deuxième, au prix d'une séparation, au prix d'une mort, au prix d'une résurrection. Parce que qu'Élie, sans en parler, dans sa vie, a prophétiser ton enlèvement. Élie a prophétisé qu'un jour viendrait à la suite de Christ s'envolant dans les nuées que tu le rejoindrais de la même manière. Est-ce que quelqu'un peut répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui est-ce que quelqu'un peut répondre à l'appel du Saint-Esprit ce soir appel, appel. Il y a plein d'appels. Mais celui-là, vous ne pouvez pas passer à côté. Mmh. par la grâce de Dieu, tous ceux qui m'ont confié ne passeront pas à côté. Amen. Sois prêt à faire ce que tu n'as jamais fait et à recommencer demain, à vivre ta vie comme un dernier jour, avant l'enlèvement. Établi dans ce lieu où les hommes parlent pas. Ils ne parlent plus. Leur voix ne porte plus là où tu te trouves. La voix de tes persécuteurs ne trouve plus ta trace. À l'abri du très haut, la voix des anges ne trouve pas ta route. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce que tu, as, tu appartiens à Dieu seul. Toi seul est fait avec son image et à sa ressemblance. Toi seul peut continuer l'œuvre de Christ jusqu'à son retour. Est-ce que quelqu'un ici va répondre à l'appel de Dieu pour sa propre vie Oubliez les dénominations les noms d'église, les territoires simplement humains pour rentrer dans le territoire spirituel du royaume, manifesté sur la terre. Ce lieu où l'attraction céleste te décolle du sol, ce lieu où tu ne cherches pas, pas l'enlèvement, tu cherches Dieu. Et parce que tu cherches Dieu, tes pieds commencent à s'appuyer sur l'invisible. Je crois que Dieu est fidèle. Tangiblement et physiquement Dieu va vous toucher et vous allez rentrer dans une nouvelle saison de votre vie et en rentrant dans cette nouvelle saison vous ne serez plus jamais les mêmes votre vie spirituelle sera plus jamais la même votre vision sera changée et transformée tout à nouveau à tout jamais parce que vous serez à la frontière à la place du voile comme une porte pour ce monde une porte prophétique qui révèle les choses d'en haut et les fait passer ici-bas quiconque vous rencontrera trouvera la présence de Dieu non pas parce que vous êtes des dieux mais parce que l'Éternel a pris plaisir par son esprit à demeurer en nous. Plus rien de ce monde ne pouvait le retenir. Le secret d'Élie, c'est l'extrême de l'amour de Dieu, de l'amour de sa présence, qui lorsque tu pries, tout disparaît autour de toi, y compris les membres de ton propre corps, Thank you.